Bonjour à tous, Alors aujourd'hui je vais vous parler des femmes, des battantes. Je voulais vous faire cette vidéo parce que souvent on me demande euh, comment tu fais, tu as, euh, arrives toujours à, à aller au-delà, tu arrives toujours à te battre, tu arrives toujours à, à avoir euh, le moral et à remonter celui, celui des autres. Ben, je peux dire effectivement que je suis une battante, non pas parce que je m'envoyais des fleurs, même si je m'aime beaucoup, je m'aime, je m'aime, je m'aime, mais euh, là n'est pas la question. Euh, une femme battante, c'est une femme qui a des objectifs, qui essaye de les réaliser euh, du mieux qu'elle peut. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tombe jamais, bien au contraire une femme battante tombe, autant que n'importe quelle autre, elle tombe, la seule chose qui fait la différence, c'est qu'elle ne veut pas rester par terre longtemps, elle est assez forte pour se relever, ou quand elle n'y arrive pas, elle ose demander de l'aide pour se relever, et quand elle se relève, elle est beaucoup plus forte et euh, elle a beaucoup plus d'énergie et d'expérience pour affronter la prochaine chute. Comme je vous disais il n'y a pas longtemps, dans une précédente vidéo, euh, bah euh, je vis des moments assez intenses. Il y a du vent hein, ce matin, ce <rire> n'est pas grave, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Euh, je vis euh, des moments assez intenses, même si ça, ça s'est calmé là depuis euh, un jour ou deux ou même voire euh, depuis quelques heures si on compte en moins de 24 heures. Ça s'est arrangé, ça va de mieux en mieux. Et euh, oui, effectivement, je me dis, je suis une battante parce que euh, être là, avoir la tête dans le sac, ça arrive à tout le monde quelque chose de tout à fait normal et, et ça fait partie de l'être humain et ça fait partie des expériences qu'on vit dans la vie mais euh, je suis pas du genre à rester la tête dans le sac très longtemps j'ai horreur de ça euh, rester par terre euh, et devenir un légume je n'est pas dans ma nature donc au bout d'un moment oh, je garde la tête dans le quoi ouais, pendant quelques temps et des fois j'ai envie non je voilà j'ai envie de zut euh, j'ai envie de, de, de rien faire et d'avoir de, de, la tête dans le sac vraiment je, Ça, quelque part j'y trouve un, euh, du bien j'y trouve un réconfort sauf que au bout d'un moment euh, j'y retrouve un réconfort pourquoi parce que quelque part euh, bah, quelque part euh, bah, ça me permet de jouer la victime un peu aussi hein, et de de dire oh la pauvre, elle n'est pas bien en ce moment, qu'est-ce qu'elle a, pourtant d'habitude, tout va bien, mais qu'est-ce qu'elle a et tout ?» Ouais, mais non, je suis pas comme ça, je... ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un moment, il faut que je me mette un coup de au derrière et que je me dise « bon Maria, maintenant ça suffit, tu t'es assez plainte, tu as assez joué ta victime, maintenant il faut que tu te relèves. » Alors voilà, je… Une jambe après l'autre, euh, je soulève et puis je soulève le corps et puis je soulève les bras et puis euh, je me remets debout. Et puis euh, j'avance. Ce n'est pas facile, mais j'avance. Et euh, à force d'avancer, ben, euh, on reste debout. Quoi. Mais ça n'empêche pas que par la suite, il y aura euh, d'autres pierres sur mon chemin et il y en aura toujours. Parce que c'est ce, pa... ce qui nous permet d'avancer, en fait, c'est les pierres qui sont sur notre chemin. On trébuche dessus, parce que euh, bah, à chaque fois qu'on qu a surmonté une épreuve, il bah, y en a une nouvelle qui se, qui se propose à nous, ou qui s'offre à nous, ou qui euh, nous fiche, ou, ou qui nous tombe dessus, hein, tout simplement. Hein. C'est à nous de voir après... Euh, est-ce qu'on veut que cette pierre nous barre le chemin définitivement qu'on reste sur place et qu'on se dit « bah ouais, non, la pierre, j'aurais jamais assez de force pour la soulever, je ne suis pas assez costaud, j'y n'y arriverai pas. » Ou est-ce qu'on se dit « Bon, ok, euh, la pierre, elle est de taille, <rire> sans jeu de mots, la pierre, elle est de taille, euh, même si je n'y arrive pas toute seule, bah, je vais demander de l'aide. Je vais demander à ce qu'on m'aide à la soulever, cette pierre, de façon à ce que je puisse avancer. » Et ça, ça fait partie aussi euh, du fait d'être humble, c'est-à-dire de, de ne pas se dire « ouais je suis la plus forte, la plus forte, la plus forte » et puis au final se dire « se faire arrêter par euh, une pierre sur le chemin ». Non, être humble aussi c'est savoir demander, savoir demander « Bah écoute, euh, je suis pas bien en ce moment, est-ce que tu pourrais pas m'aider ?» Et, et c'est ça être une battante aussi, parce qu'à partir du moment où on nous aide, eh ben, on peut se relever et continuer notre chemin. Nous nous, nous fixons des objectifs que nous essayons d'atteindre du mieux que l'on peut. Et le but, en fait, le but final, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs euh, de quelque manière que ce soit, enfin, la meilleure pour nous, en tout cas. Et euh, si euh, pouvoir atteindre nos objectifs, ça passe par le fait de demander de l'aide, et ben, faisons-le, parce que c'est le moment. C'est le moment de laisser de côté notre ego, c'est le moment de laisser de côté notre mental, c'est le moment de réaliser que si on veut vraiment aller de l'avant et euh, faire briller la lumière qu'a en nous, et ben, euh, si on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à la demander, il ne faut pas hésiter... Euh, ce n'est pas parce que vous avez demandé de l'aide que ça y est, vous n'êtes vous euh, vous, vous pas tel que vous pensiez, vous êtes euh, quelqu'un de faible, vous êtes quelqu'un euh, de pas méritant. c'est absolument pas le cas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes, ça arrive à tout le monde d'avoir des soucis. Ça arrive à tout le monde, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience qu'on vit sur Terre. Si on n'avait pas tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on serait venu faire sur Terre au final donc on est là, on est là. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, euh, je parle de femmes parce que je suis une femme, mais c'est valable aussi pour les hommes, il y a des gens qui, qui s'arrêtent au premier obstacle arrivé et euh, ils se disent non, c'est bon, je peux pas, je peux pas, j'y arriverai pas, je peux pas. Et quand on lui dit mais tu veux qu'on t'aide Non, non, ça va, non, mais c'est pas la peine, de toute façon... Euh, même avec toi, qu'est-ce que tu veux faire J'y arrive, arriverai pas, et on n'y arrivera pas, et puis c'est comme ça, et voilà, on reste bloqué. Et quand on dit, bah, ton objectif, au euh, fait, euh, tu ne veux pas l'atteindre, c'était un rêve, et au final, je me rends compte que bah, mon rêve, il ne se réalisera pas. Alors ça, c'est une personne qui a décidé de ne pas, de pas avancer, qui a un ego qui lui dit, de toute façon, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas la peine d'essayer, et de toute façon, quelle que soit l'aide qu'on t'apportera, ça ne servira à rien. Si on laisse passer, si on laisse notre ego prendre la place, si on laisse notre mental prendre la place, alors il ne faut pas, je, je suis en admiration pour la nature, excusez-moi en même temps que je vous parle, je suis en admiration. Veux, je Ce n'est pas la première fois que je vous le dis d'ailleurs, mais euh, j'ai un, une plante là et... Je vois les fourmis qui se promènent, qui se baladent, c'est juste génial, c'est top, j'adore. Bref, et euh, donc cette personne-là a décidé bah, qu'au final euh, sa vie elle n'est pas le coup d'être vécue parce que si elle ne peut pas y arriver toute seule et qu'elle est persuadée que personne ne peut l'aider, au final bah, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas puisqu'elle se conditionne en disant qu'elle n'y arrivera pas. Si je suis forte, si je suis une battante, c'est parce que je me conditionne à me dire j'y arriverai quel que soit quel que soit le problème qui se posera devant moi quel que soit le problème qui viendra euh, euh, qui me tombera dessus quel que soit euh, peu importe le caillou euh, l'arbre qu'on va me mettre sur mon chemin peu importe c'est pas grave si j'y arrive pas toute seule je vais essayer hein, je vais essayer d'y arriver toute seule hein, j'essaie je de m'en sortir toute seule mais si je vois que c'est beaucoup trop gros, que c'est beaucoup trop lourd, et que je ne peux pas y arriver toute seule, bah je demande de l'aide. Et demander de l'aide, il n'y a rien de mal à ça. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain. Et il euh, y a des personnes en plus qui sont là juste pour vous aider, pour nous aider. Et euh, qui, lorsqu'on a un problème, disent « mais euh, je peux t'aider si tu veux ». Alors, en, en discutant, ben... Bah, ça se confirme ou pas, elle me dit oui effectivement je peux t'aider ou non, ce ben, c'est pas de mon ressort. Quoi qu'il en soit, on trouve toujours, si on a envie, si on a besoin, on trouve toujours quelqu'un qui va nous tendre la main, qui va nous aider d'une façon ou d'une autre à surmonter cet obstacle de façon à ce que l'on puisse, euh, euh, qu puisse atteindre nos objectifs, les objectifs qu'on s'est donnés d'atteindre. Euh, mais pour cela, euh, bah, il, il, faut, il faut rester humble, accepter l'aide, euh, ne pas se laisser démonter par le mental et l'ego. Alors, je ne veux pas vous dire qu'il faut les faire disparaître. Non. Parce qu'ils font partie de nous depuis, euh, depuis bah, qu'on existe. Et donc, il est, euh, <rire> il est impossible de les faire disparaître. Néanmoins, néanmoins le but n'étant pas de les faire disparaître, mais euh, de les remettre à leur place. C'est-à-dire de dire « Bon, écoute, voilà, je, je t'ai entendu, je t'ai écouté, maintenant tu me laisses tranquille, s'il te plaît, parce que ce que tu me dis, euh, ce n'est pas en accord avec ce que je suis. Donc, j'ai bien compris ce que tu voulais me dire, j'ai bien compris tout ça, mais non, s'il te plaît, tu laisses, tu laisses la place, tu te mets au repos et tu me laisses la place. » voilà donc, euh, je suis une battante, mais au final, nous sommes pour une bonne partie des battantes et des battants. Parce que pour faire jaillir la lumière comme on le fait en ce moment, pour ouvrir les yeux comme on le fait en ce moment, et pour voir la vérité telle qu'elle est actuellement, il faut vraiment être des battants pour euh, accepter, pour accepter et euh, bah, accepter le fait que c'est dur accepter le fait que c'est difficile, accepter le fait que c'est compliqué et accepter le fait que on ne peut peut-être pas y arriver tout seul et que ben, accepter aussi le fait de tendre la main pour me dire s'il te plaît aide-moi, j'ai besoin de toi voilà on est tous, toutes en tout cas une grande partie comme ça et il n'y a aucun mal à ça parce que si nous sommes des êtres de lumière et des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres humains, et il faut savoir conjuguer les deux, et les deux vont, euh, bah vont ensemble, hein, puisque on est en 3D pour faire cette euh, expérience, donc les deux vont ensemble, et il n'y a donc pas de mal à, à se faire aider. Alors, euh, pour finir, je vous dirais, non, je ne suis pas toujours au taquet. Non, je n'ai pas toujours le moral. Non, je ne suis pas toujours au top de ma forme. Et non, il y a des obstacles que je n'arrive pas à surmonter toute seule. Mais oui, je me relève toujours. Parce que c'est dans mon cœur. Et euh, même si le fait de se relever est parfois difficile, compliqué, on se relève. Et à chaque fois qu'on se relève, eh ben on se relève plus fort. Voilà, on, on, on gagne quelque chose à tomber, en fait. Quand on tombe, on, quand on tombe, en fait, c'est une expérience. On fait l'expérience, euh, on, on, on nous envoie quelque chose à travers la figure, quel que soit euh, ce que c'est. Ce hein. Des fois, ça peut être juste... Euh, une discussion qui vous, qui, qui vous met par terre ou euh, une action qu'on a fait euh, que vous n'avez pas acceptée et qui vous fait poser question et qui vous met par terre. Et peu importe ce que c'est, peu importe. Et que vous n'arrivez vous pas à vous relever de ça. Voilà. Vous dites, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Ben, c'est à ce moment-là que euh, si vous ne trouvez pas la solution, et eh bien... Euh, demander à ce qu'on vous aide. Il n'y a pas de mal à ça. Alors si j'arrive, si j'arrive parfois, enfin de plus en plus, plus souvent à, à aider ceux qui me le demandent, ceux qui me disent mariage, j'ai besoin d'aide, et, ben, et si je peux la fournir au final, si je peux donner des conseils, parce qu'on me les aura demandés, c'est parce que avant avant que moi je donne mes conseils, d'autres personnes m'ont tendu la main pour me relever, pour m'aider à me relever, et pour pouvoir poursuivre ma route. Donc, non, il n'y a pas de honte à quoi que ce soit. La honte, ça n'existe pas. La honte, c'est votre ego, votre mental qui vous l'a dit. Elle n'existe pas. C'est juste dans votre tête. Avoir honte de quoi Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait honte Honte de demander de l'aide Honte de demander pardon Honte d'être moins que votre voisin Mais qui vous dit que vous êtes moins que votre voisin Personne Est-ce que vous savez ce qui se passe chez votre voisin Vous vous dites que vous avez honte par rapport à ce que vous voyez, par, par rapport à ce que votre voisin, je n'ai plus le voisin mais ça peut être n'importe qui hein? par rapport à ce qu'il vous montre au quotidien. Mais euh, qu'est-ce qui se passe une fois la porte fermée On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, euh, non, pas de honte, pas de jugement, euh, rien de tout ça. Juste le fait d'être qui on est, d'accepter d'être qui on est, c'est-à-dire un être humain habité par euh, une âme et euh, bah, l'être humain tombe, euh, l'âme est parfois euh, triste et euh, bah, quand on nous aide, quand on, quand on, ose, quand on ose mettre euh, le mental et l'ego de côté et qu'on ose euh, aller de l'avant. Et aller de l'avant, bah, c'est euh, demander à, à ce qu'on nous vienne en aide, quand on ose aller de l'avant. Et eh ben, les choses s'arrangent, ça s'arrange, c'est automatique, ça s'arrange. Tout se passe à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Vous voyez, vous voyez avec vous-même, vous demandez, vous, vous demandez déjà à votre cœur qui vous aide parce que même si l'aide que vous demandez vous vient de l'extérieur, euh, au final, c'est parce que vous avez demandé à votre cœur, ce que vous avez demandé à votre âme, parce que vous avez demandé à Dieu, en priant, qu'il vous vienne en aide, qu'il vous aide à passer ce, ce, ce, moment, ce moment difficile, ce cap difficile, et je vous assure que c'est ce qui m'est arrivé. Et euh, j'ai demandé avec tellement de conviction, de, de force, de foi et d'amour, qu'il a mis sur mon chemin les personnes qu'il fallait pour m'aider. Encore mieux, c'est que avant même, avant même que je me dise bon, quand est-ce que ça va venir, ben, c'était déjà là. C'était déjà là. Voilà. Donc euh, surtout gardez confiance, gardez la foi. On vit des moments difficiles en ce moment. Tout le monde le sait. Je ne vais pas le répéter parce que d'autres le font bien mieux que moi. Je ne vais pas le répéter, mais je vous fais juste partie de mon expérience. Et mon expérience, c'est ça, c'est garder la foi, garder la conscience. Ah oui, j'ai besoin, j'ai besoin. Hein. Des fois, je me mets un coup de au derrière, mais des fois, j'ai besoin aussi qu'on me mette un coup de au derrière. Il n'y a, de, a rien de mal à ça, je veux dire, qu'on me secoue et qu'on me dise « Oh oui, oui. c'est bon maintenant, tu t'es tu assez lamenté sur toi-même, maintenant, il, il faut que tu ailles de l'avant. » Il faut que tu atteignes tes objectifs, il faut que tu ailles de l'avant, sinon à quoi ça sert Et voilà. Donc il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de, de jugement à avoir, il n'y a pas... Euh, si on ressent le besoin d'avoir de l'aide, il faut la demander et c'est tout. Et c'est tout. Et ça ne vous empêchera pas d'avancer et ça ne vous empêchera pas de... L'aide qu'on vous, qu vous fournit au moment où vous en avez besoin, et ben vous la rendez quand quelqu'un d'autre vous demande à vous de l'aide. Vous pourrez l'aider parce que vous êtes en état de le faire. Et pourquoi vous êtes en état de le faire Parce que vous avez osé demander l'aide à quelqu'un, vous avez mis tout, vous avez été dans un état d'amour profond et vous avez dit, ben écoute, oui effectivement j'ai besoin que tu m'aides et à partir de là vous pouvez aider les autres et ça fait boule de neige parce que si euh, on se dit on va y arriver tout seul ce n'est pas toujours le cas et euh, on ne peut pas aider les autres si euh, soi-même on n'est pas en état de le faire et pour être en état de le faire et ben euh, parfois ben, il, faut, euh, il faut des chutes il faut des, des obstacles sur notre chemin et euh, ces obstacles-là sont faits pour, pour nous rendre plus forts, à chaque fois. À chaque fois qu'on parvient à surmonter l'obstacle, on devient plus fort. Parce qu'on a compris pourquoi il était là l'obstacle, on a compris à quoi il servait. Même, même si on ne comprend pas tout de suite, consciemment, consciemment, inconsciemment, notre subconscient, notre âme a compris pourquoi il était là l'obstacle. Et petit à petit, vous allez réaliser pourquoi il était là. Et vous allez vous dire « Ah bon, effectivement, euh, j'ai vécu ça parce qu'il fallait que j'aille là et peut-être que euh, je n'avais pas pris la bonne direction pour y arriver ou peut-être que ce n'était pas la bonne façon de faire. » Et bien grâce à ça, j'ai compris que oui, effectivement, euh, ben maintenant j'ai trouvé un, un chemin plus adéquat avec ce que je veux faire. Et euh, ben, j'y vais dans la joie et dans la bonne humeur j'y vais, voilà donc oui euh, j'essaye d'être le mieux possible vis-à-vis -vis de vous pour vous apporter euh, euh, tout l'amour et tout, tout le bonheur que je peux avoir mais euh, aujourd'hui je me dévoile en vous disant que ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas toujours le cas et si j'arrive à vous partager plein de choses et si j'arrive même à faire des choses un peu humoristiques des fois et, euh, et je, je, je suis fière de moi, pourquoi ne le serais-je pas hein, Parce que être fière de soi, ce n'est pas non plus de l'ego, c'est juste être content de ce qu'on a fait et c'est se valoriser aussi, c'est être, se valoriser, voilà. Et euh, à partir de là, bah, euh, on peut faire... Euh, on peut aider, on peut, on peut être dans la joie, dans l'amour et dans le bonheur parce qu'on a mis de côté euh, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus nous et qu'on a choisi de, de se dire euh, « Allez, il euh, n'y ben, euh, a pas de honte, il n'y a, a pas de jugement, il n'y a rien, il y a juste euh, moi, Maria, qui ait besoin d'aide, qui ait eu le courage de la demander, qui ait eu la chance de l'obtenir et qui aujourd'hui, je peux continuer mon chemin grâce à vous, grâce à tous ceux qui m'ont aidé. Et euh, voilà, ben, c'était mon petit message du samedi. Voilà, il fait beau, vous voyez, euh, c'est magnifique, il fait un temps magnifique et... Euh, j'adore ce temps j'adore, j'aime la pluie mais plutôt la nuit parce que ça me berce. moi je me dis que la pluie c'est pour la nuit et que le jour on a, de, on a besoin de soleil, on a besoin de vivre on a besoin de lumière, on a besoin d'entendre de, les oiseaux chanter de, de voir les fleurs s'ouvrir s'épanouir, de voir les, les, les, les légumes pousser enfin la vie quoi la vie, tout simplement. N'allez pas chercher plus loin. La vie, c'est tout ce qui compte. Alors, d'ici une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout ira bien pour vous. Faites le meilleur. N'hésitez pas à demander de l'aide. Faites le mieux possible pour atteindre vos objectifs du mieux que vous pouvez. Et n'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin qu'on vous, qu vous aide pour une chose ou pour une autre, n'hésitez pas à tendre la main et à demander de l'aide parce qu'il y aura toujours, toujours, toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà. Je, je vais vous laisser. Je vous donne de tout mon cœur, vraiment. Et euh, Gros bisous à vous et euh, bon week-end. Bye